Dis-moi, Tom, je me demandais, c'est quoi ta position préférée, toi Bah... Ah, je sais, le duo enflammé ouais, d'après sa gueule, je plutôt le solo mouillé Non, mais c'est Camille, parce qu'elle prend sa pilule, là Ouais, ça coupe l'envie aux meufs, ça, j'avais lu Ah, donc c'est à cause de la pilule que tu baisses pas Bah ouais Ouais, bah c'est surtout ton caleçon que tu vas mouiller On peut chez est efficace, leur pilule, hein Si on baisse pas, on risque pas d'avoir de gosses